Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à GIMP, on va voir comment changer le format d'un pdf avec plusieurs pages en un format A4. Alors le document de départ il fait une dimension de 169,93 par hauteur 256, 79. et on va le mettre au format A4 c'est à dire 21,29,7. Alors je vais tout de suite donc importer ce document donc je fais fichier, ouvrir, donc il est sur mon bureau là, je fais ouvrir euh, je sélectionne toutes les pages, donc il y a euh, 36 pages. Ouvrir les pages en tant que calque. On va mettre une définition, alors 150 c'est pour imprimer sur euh, donc une imprimante euh, de maison. Et si on veut l'imprimer euh, par un professionnel, on va plutôt mettre à, à 300 pixels. Euh, et on fait importer. Donc là je vais mettre sur pause parce que l'importation peut être assez longue. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, l'importation est maintenant finie. On va aller dans Image, taille du canevas. Donc là, on va passer en, allez en centimètres. Donc on a dit 21 cm sur une hauteur de 29,7. Euh, donc là, on voit ici il y a de la matière qui a été créée, alors important redimensionner les calques euh, on redimensionne tous les calques et on les remplit de blanc, parfait et là on va passer également en centimètres et on va mettre 2 cm ici, de façon à ce qu'ils soient centré et 2 cm sur l'axe des Y voilà c'est parfait, redimensionner les calques texte, ça c'est pas important, et on clique sur redimensionner j'aurais peut-être même pu cliquer sur centrer Allez, redimensionner. Voilà, hop. Il ne nous reste plus maintenant qu'à enregistrer notre document en PDF. Donc, fichier, euh, tu, tu, tu, tu. enregistrer sous. On choisit ici PDF. Alors par défaut, il a dû garder le, le format euh, du fichier d'origine. Si c'est pas le cas, on fait. Ici, sélectionner le type de fichier, on clique dessus, et on va sélectionner le format PDF qui est là. Voilà. On va l'appeler A4-01, on l'enregistre sur notre bureau. Enregistrer. Alors, chaque layers correspond à une page, donc effectivement chaque calque ici va correspondre à une page. Et on choisit inverser l'ordre de façon à ce que la page 1 soit bien la page 1 dans le PDF. En principe, c'est ça. Alors si c'est pas ça, il, faut, il suffit de décocher. Hein. Donc moi, je coche et je fais exporter. Voilà, donc là ici, on voit la taille du fichier qui augmente tout doucement. Je vais mettre sur pause et puis euh, on ouvrira le PDF. Voilà, on va maintenant vérifier que le PDF commence bien par la page 1. Donc je vais sur mon bureau, je double-clique sur ce fichier-là, 01, je double-clique. Et effectivement, on voit que ça commence bien par la page numéro 1. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.